qu'elles sont démesurément grandes. Voilà. Et qu'elles ont grossi, grandi euh, à une vitesse exponentielle sur les 50 dernières années. Euh, au détriment euh, bah, du vivant globalement. Hein, voilà. Puisque pour grossir euh, une telle, un tel rythme avec une telle envergure, euh, il faut exploiter euh, tous les gisements de ressources. voilà. Euh, et quand je, mets, euh, je parle du vivant, je parle aussi des humains dedans. Hein, ça fatigue énormément les métropolitains, les citadins, les habitants de ces grandes villes-là. Euh, C'est un, une d'ordre économique mais qui se fait au détriment de toutes les ressources écologiques voilà le, le chaos climatique la dévastation biodiversitaire en tout cas du vivant l'exploitation les pollutions euh, on, on a beau le prendre sous tous les aspects euh, la grosseur urbaine ou la grandeur urbaine n'est pas bonne conseillère pour euh, notre habité de la terre après la, la question qu'il faut se poser c'est euh, attirer comment voilà par quoi on a une petite idée Peut-être l'emploi, peut-être la ressource de vie, peut-être euh, le salaire à la fin du mois. Euh, on n'a pas d'autre choix, en tout cas dans le, le capitalisme, l'économie globalisée. Donc euh, on sait par quoi. Maintenant, le comment, c'est que effectivement on surconcentre euh, voilà, les activités, les emplois, les richesses, l'innovation, la création. Euh, voilà. Donc euh, du coup, euh, ça n'est qu'un paradoxe apparent que euh, nous soyons sommés enjoint, conditionné, à venir y séjourner plus ou moins durablement, notamment par des formations lorsqu'on est plus jeune, ou quand on est beaucoup plus âgé, pour retourner et avoir quelques commodités de santé, et dans l'entre-deux pour se réaliser par l'emploi auquel on peut accéder. Donc tout ça est un commandement économique, un gouvernement économique de nos corps, de nos vies, de nos existences. Le problème, c'est qu'à tous, être concentrés au même endroit et polarisés, euh, ça fatigue un peu, ça sature beaucoup, ça étouffe légèrement. C'est ce qui ressort aussi des enquêtes. Donc, ce n'est qu'un paradoxe apparent. On est humain avant tout. C'est qu'on est enjoint pour satisfaire à quelques besoins, mais dans le même mouvement, euh, et ben, on est un peu euh, surstimulé, en mouvement incessant, dans un divertissement de plus en plus artificiel. Et euh, ben, la question environnementale commence un peu à chatouiller. Il y a par contre quelques questions d'entrée qu'on peut se poser pour euh, tenter collectivement et collégialement, de répondre à la question. Et la première, à mon avis, qui d'ailleurs fait l'objet d'un déni caractérisé dans les mondes euh, des sciences humaines et sciences sociales qui traitent de la ville, qui sont globalement très urbaphiliques, hein, soyons clairs. Du coup, en retour, on me reproche d'être urbaphobique, je suppose que ça veut dire. Enfin bon, on ne va pas non plus euh, se, se, se rejeter ou jouer au ping-pong des années durant. Moi, à mon avis, une des premières questions qu'il faut se poser, c'est la question de la taille. Et euh, là, pour le coup, hein, euh, historiquement, géographiquement, on sait que franchie une certaine taille, voilà, dans nos contrées, sous nos latitudes, avec nos écosystèmes, il euh, y a un effet d'emballement. Voilà, et il y a un effet de surconsommation de l'ensemble des ressources dont je parlais précédemment. Euh, donc, il n'y a pas euh, un environnement clé en main. Il n'y a pas une ville déjà dessinée, croquée ou esthétiquement euh, arrêtée. Il y a quand même euh, la question euh, de rétrécir, voilà, et pas de nos existences, mais d'habiter un peu plus humblement et décemment. Et pour cela, la taille est indéniablement posée. On est entré dans un champ de démesure, ça fait longtemps qu'on a pris la confiance. Donc c'est autour de... Euh, alors j'essaye d'utiliser des mots pour parler et être compris, c'est pas pour faire bon mot, mais il y a indéniablement aujourd'hui, pour moi, deux coordonnées d'ordre géographique que l'on doit poser. Un, même trois... Euh, la première, c'est euh, la question de la taille. L'histoire enseigne que, sous nos contrées et latitudes, 30 000 habitants maximum voilà, seraient un point de bascule. Et pas tous réunis au même endroit, plutôt composant un espace géographique qui euh, fait lien et corps avec son environnement, son écologie, son écosystème. On appelle ça une biorégion et plutôt post-urbaine. Bon. La deuxième euh, entrée, euh, c'est aussi par la satisfaction des besoins premiers. Voilà. Reprendre la main sur notre subsistance. Voilà. Ne plus se rendre dépendant des chaînes de production et de distribution qui sont en train d'excaver, d'exploiter et de dévaster l'entièreté des Ressources de vie sur terre, et là pour le coup, euh, globalement, pour satisfaire à des besoins, toujours dans nos écosystèmes, il faut tout au plus 4000 mètres carrés par habitant pour faire un peu d'autonomie. Voilà, autonomie n'est pas l'autarcie, hein, soyons clair. L'autonomie, c'est choisir sa dépendance, donc on est très lié à d'autres mondes. Donc, 30 000 habitants un peu disséminés par des petites villes ou des bourgs-centres, voilà, des petits hameaux et des lieux dits. De 4000 mètres carrés en moyenne par habitant, ça veut dire chacun dans son lepin, hein, c'est-à-dire que voilà une variable qui peut. Et puis, euh, à cela, à mon avis, pour la géographie euh, hexagonale, ça vise euh, moi pour moi c'est la république des dix mille c'est à dire quelque chose qui renverrait au, au, au à la strate des dix mille euh, petites villes de proximité bourg centre et village et village centre qui maille l'entièreté du territoire hexagonal et qui euh, sont indéniablement pour moi euh, la géographie post urbaine vers laquelle si on veut avoir un peu de responsabilité d'essence écologique vers laquelle nous devrions tendre voilà 30000 4000 10000 ça fait beaucoup de chiffres mais euh, c'est une tout autre aménagement, c'est du ménagement et ça s'appelle un déménagement, c'est-à-dire sortir et démétropoliser pour vivre bah, de manière un peu plus mesurée, voilà, un peu plus respectueuse des conditions écologiques de vie euh, sur lesquelles on s'est assis royalement depuis maintenant 50 ans. La question de l'autonomie, ce dont je parlais précédemment, autour euh, de tailles de villes plus petites dans des, dans des biorégions, euh, l'accès à de la terre pour 4000 m2, et ce n'est pas simplement à des fins alimentaires, puisqu'on peut faire autonomie hein, dans un régime qui serait un peu moins carné que celui d'aujourd'hui, bon, avec beaucoup moins que 4000 m2, ou euh, la strate territoriale des 10 000. Là, voilà. euh, là la question de l'autonomie est matricielle, elle est essentielle, elle est essentielle comme choisir sa dépendance, et du coup se pose la question derrière l'autonomie, de l'autosubsistance, ça c'est clair, mais aussi de l'autodétermination. Ça veut donc dire qu'on doit, à un moment donné, se poser la question de ce qui nous attache aux institutions d'aujourd'hui. Et il y a, à mon avis, à rompre avec les systèmes d'État très centralisées, qui sont euh, bah, finalement la figuration politique de l'organisation économique de nos vies. Avec une hyper centralisation d'accès à l'énergie, d'accès à l'alimentation, d'accès au chauffage, d'accès au déplacements, etc., etc. Il faut, pour reprendre la mesure, pour abaisser le niveau d'empreinte et de charges, il faut reprendre le pouvoir. Voilà. Réempuissanter nos propres capacités. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas sortir des villes simplement, et que euh, par la beauté du paysage, euh, nous allons changer forcément nos manières de nous comporter. Non. S'il s'agit de sortir des villes avec son SUV pour réclamer sa 5G avec sa piscine chauffée, etc. Euh, restez chez vous, hein, ne bougez pas. Mais on peut faire le pari, en tout cas, c'est ce que nous enseigne euh, l'anthropologie, notamment, qu'un euh, autre cadre habité, voilà, peuplé différemment de vivants, euh, éveille quelques esprits, suscite quelques désirs, en tout cas fait évoluer notre manière de voir le monde et de se comporter et d'agir sur le monde de manière non pas individualiste, hein, mais resituée dans des collectifs de vie ou des communautés qui ne sont pas fermées. Il, il va falloir se poser la question, euh, euh, comment, dire, nos, comment dire, de la manière dont on s'est enchaîné mmh. à des dispositifs d'ordre technique, économique, urbanistique qui, quand même, sont le ferment d'une. Capacité d'action des institutions et de l'État en particulier. Donc faire sécession aujourd'hui, alors pas ces pour ce n'est pas sécession pour se claquemurer, mais euh, prendre distance et, et reprendre la main pour ne plus s'en laisser compter par des productions euh, qui sont à l'autre bout du monde et nos consommations ici, euh, pose immanquablement la question du réempuissantement -en, en fait. Notre capacité à reprendre euh, la main sur euh, euh, quelques ressources, euh, la satisfaction directe de quelques besoins, et, et du coup, les principes mêmes de notre, de notre subsistance. Voilà. Et, et je crois que l'anthropologie, c'est ce que j'ai commencé à dire, l'anthropologie montre assez bien que vivre dans d'autres environnements, c'est pas d'un claquement de doigts, soyons clairs, mais ça suscite d'autres sentiments. Par des expériences sensibles au monde, on apprend la vulnérabilité, la relativité, la responsabilité, une forme de dignité. C'est tout un système de valeurs, en fait. Alors, il n'est pas automatique, hein, est il y en a qui vont rester avec leur SUV. Mais euh, à mon avis, on n'a pas d'autre choix maintenant que de faire ce pari-là. Pour euh, eh ben, euh, s'est fixé comme objectif de réduire les empreintes écologiques. Il y a une descente énergétique euh, qui est annoncée, une descente matérielle qui est déjà largement engagée. Euh, eh ben, il faut faire le pari du vivant. Voilà, mais le pari du vivant avec euh, d'autres usages, d'autres us, d'autres coutumes, d'autres cognitions. Et pour cela, euh, vu que la ville nous a complètement arraché de la nature et distancié du vivant, on n'en a plus l'expérience. Voilà, on l'avait euh, par les générations antérieures, mais maintenant les générations plus, plus, plus jeunes n'en ont plus ce euh, Là. Donc il y a un désir en plus romantique de partir des villes, réempaysaner, etc. Il va falloir en faire expérience. voilà. Et, et, et, et, et, et ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Mais on n'a plus d'autre choix si vraiment on veut retrouver euh, la mesure. Donc, et, et pour retrouver la mesure, il faut qu'on reprenne euh, le pouvoir alors, sur les institutions ou que nous élaborions nous-mêmes les institutions qui soient les plus respectueuses du vivant. voilà. Par l'autonomie, par le municipalisme, par le confédéralisme, par le biorégionalisme, mais à taille euh, décemment humaine et écologiquement responsable. Voilà. Et, et, et ça, c'est une nouvelle géographie, c'est une géographie du vivant qui impose que nous déménageons le territoire et qu'on désurbanise nos existences et qu'on démétropolise euh, globalement nos systèmes de production et, et les géographies hyper concentrées, polarisées, autour euh, bah, de ces locomotives territoriales qu'on nous présente à longueur de journée avec un ruissellement qu'on attend toujours, hein, soyons clairs.